Shalom, j'aimerais encore voir avec vous euh, la partie essentielle en quelque sorte du mariage parce que c'est souvent cela qui est contesté, euh, eh bien, ce sont les vœux de mariage parce que ce qui est très important c'est de savoir de façon sûre, d'après les saintes écritures sur quoi le mariage se fonde euh, J'aimerais faire un petit rappel d'autres enseignements, j'en parle souvent donc vous êtes certainement au courant mais peut-être d'autres personnes ne le sont pas de la même façon. J'aimerais euh, donc voir, redire, repartager euh, le fondement même, euh, le fondement même du, du, du mariage dont on a parlé je vous demande de retourner au site pour euh, et aux anciennes vidéos pour pouvoir euh, euh, comment dire, être affermi et vérifier, bien sûr, c'est surtout ça qui est important, vérifier dans les saintes écritures euh, ce que je partage avec vous. Donc on a, on a établi que le mariage est une institution de Dieu. Deuxièmement, c'est lui et lui seul qui en est l'initiateur. Euh, il fonde et il établit l'union et l'unité d'un couple sur les vœux, c'est-à-dire sur les paroles que l'homme et la femme prononcent le jour de leur mariage. Dieu déclare et atteste que la durée de cette union est pour la vie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Autrefois, ça faisait partie des vœux, euh, des paroles que nous, qui étaient dites, en tout cas pour la France, au niveau de la mairie. Dieu a initié et a institué la loi du mariage, ou donc dans le jardin d'Éden. Et par voie de, de conséquence, eh bien, on peut dire que son application est universelle, elle ne dépend pas de la foi, d'être chrétien ou pas chrétien, son application est universelle, et s'étend à toute la descendance d'Adam et Ève. Donc si vous descendez d'Adam et Ève, vous êtes soumis à cette loi du mariage. D'après les Écritures, nous pouvons... Nous avons démontré dans notre entretien que dans un couple, le devenir une seule chair ou un seul être, suivant les traductions, c'est un acte surnaturel de Dieu dans le sens où deux êtres indépendants, de deux êtres indépendants, il en fait plus qu'un seul. Et ce miracle a lieu quand Eh bien, quand ces deux personnes, un homme et une femme, se mettent ensemble et pour la première fois, lorsque chacun consent, promet, fait alliance, s'engage et prête serment à l'autre. Alors, j'aimerais maintenant pouvoir euh, peut-être euh, donner une définition du mariage. C'est un, une espèce de compilation de tout ce qui a déjà été dit. Alors, on va dire que le mariage, c'est d'abord une loi d'application universelle d'origine divine. Premier point, une loi d'application universelle et d'origine divine. Cela signifie que Dieu est l'auteur de la loi sur le mariage et que ses ordonnances établies dans les Saintes Écritures ont une portée universelle et s'appliquent à tous les descendants d'Adam et Ève. Tous sont donc soumis à ces ordonnances et seront jugés par elles. Très souvent on me récorde, mais ils ne sont pas chrétiens, donc ils ne sont pas soumis à la loi de Dieu. C'est complètement aberrant. Ce n'est pas parce qu'ils ne font pas partie du club chrétien qu'ils ne sont pas euh, soumis à la loi de Dieu. Dieu est le créateur de tout homme, donc tout homme est sous la loi de Dieu, qu'il le sache ou pas, qu'il en soit conscient ou pas, qu'il le veuille ou pas. Donc ça n'a pas du tout de sens de dire ça, si on n'est pas chrétien, on n'est pas soumis à la loi de Dieu. Bien sûr qu'on est soumis, on n'y obéit pas, Peut-être parce qu'on ne le sait pas et Dieu tient compte de cette ignorance. Donc, le premier point, c'est le mariage est une loi d'application universelle et d'origine divine. Deuxièmement, par cette loi, un homme est une femme. Et je pense que c'est très important de le rappeler dans le temps où nous sommes avec ce qui se passe dans nos gouvernements. La vous pouvez voir Genèse 13, 13, Deutéronome 23, 17, 18, Romains 1, 16 à 32. Regardez ce qu'il est dit et ce que Dieu pense exactement. C'est donc un homme et une femme. Genèse 13, 13, Deutéronome 23, 17 à 18 et Romains 1, 16 à 32. Le troisième point, c'est s'engagent mutuellement. C'est véritablement le consentement libre et mutuel de se donner l'un à l'autre qui, consiste, qui consiste, constitue cette unité du couple, être un, non plus deux, cette union en un, en une seule chair, en un seul être, qui est l'acte de Dieu. Et Dieu rappelle cela euh, en Malachie 2,14, en faisant des reproches au niveau d'Israël par rapport justement à leur mariage et au, au divorce qui, a, qui, avait, qui était fréquent, Dieu dit maintenant, cette femme, elle est ta compagne, la femme de ton alliance, ou la femme, c'est aussi dit, la femme de ta jeunesse, elle est la femme de ton alliance. Tu ne peux pas, la, tu ne peux pas dire, je ne suis pas marié avec elle, elle est la femme de ton alliance. Et l'infidélité que tu as vis-à-vis -vis de la femme de ton alliance pèse sur toi en malédiction ça c'est sûr et Dieu veut attirer notre attention pour que nous, nous soyons capables de revenir à nos points de départ là où nous avons brisé nos alliances brisé entre guillemets puisque seule la mort peut briser l'alliance alors je reprends les trois points le mariage est une loi d'application universelle d'origine divine par cette loi, un homme et une femme. Troisième point, s'engagent mutuellement. Quatrième point, ils sont unis surnaturellement par Dieu. Dieu a seul cette capacité de les unir en une seule chair. Ce n'est ni un, un prêtre, ni un pasteur, ni un officier d'état civil, ni un imam, ni un rabbin, ni tout ce que vous voulez. Ce n'est jamais un homme qui unit, ne peut pas le faire. Il n'y a que Dieu qui le fait par un acte surnaturel. D'ailleurs, je trouve assez intéressant parce que les officiers d'état civil en France disent « Je vous déclare, à, à, à l'ouïe de vos paroles, je vous déclare unis dans les liens du mariage. » Il ne dit pas que « Je vous unis » parce qu'il ne peut, peut pas. Ce n'est pas possible. Alors, j'aimerais voir quelques, quelques idées fausses. Euh, la première, c'est que les relations sexuelles ne fondent pas le mariage en une seule chair. Et là, on se base sur euh, le verset de, de Genèse. On pense toujours que c'est lié à la relation sexuelle conjugale. Euh, ben non, parce que la relation sexuelle euh, ne, ne va pas fonder le mariage. Elle va par contre permettre d'expérimenter cette unité que Dieu a faite entre un homme et une femme. Oui, ça, c'est vrai. Alors, euh, pourquoi on peut affirmer cela que les relations sexuels ne font pas le mariage. Mais c'est tout simplement l'histoire de Joseph et Marie. Relisez cette histoire. Ils sont appelés mari et Femme, parce qu'il faut se souvenir que dans la tradition biblique, donc hébraïque, euh, les fiançailles est le point de départ d'un mariage. C'est un engagement. Et ne pouvait être rompu des fiançailles que... Par une lettre de divorce qui montre bien que les fiançailles sont équivalents au mariage, et dans les fiançailles, on n'a pas encore eu de relation sexuelle qui ne, ne, ne, ne sera permise, tolérée, acceptée, voulu, désirée, tout ce que vous voulez qu'au moment des épousailles. Matthieu 1, 24, regardez l'histoire de Marie et Joseph. Ils sont mariés et femmes, et pourtant, euh, Joseph ne va pas la connaître, c'est-à-dire ne va pas avoir de relations conjugales avec elle, jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde son fils premier-né. Je pense que Joseph était un homme tout à fait bien constitué. Jésus a eu un père équilibré. Donc Joseph était un homme certainement de foi, de grande piété, mais un homme équilibré avec tout ce que ça veut dire. Donc Joseph a connu ce qu'était la maîtrise de soi. Il a pu l'enseigner à son fils, parce que les pères enseignaient les fils. Joseph était digne de, de confiance de la part de Dieu, et il pouvait lui confier Marie pour euh, cette, euh, cette grossesse de cet enfant. Alors, nous avons, euh, je vais vous donner les exemples, vous irez vérifier euh, dans la Bible, je ne vais pas les détailler. Alors, il y a aussi David et Bathsheba, en 2 Samuel 11, pas ça qui a fondé le mariage, leur adultère. La femme surprise en adultère de Jean 8. Relation sexuelles, mais ça ne fonde pas un mariage. L'enseignement de Jésus en Luc 16-18. Lorsque Jésus va dire, si quelqu'un répudie sa femme et en épouse une autre, euh, l'usage du mot épouse implique clairement que les relations sexuelles étaient comprises donc, dans cette seconde relation. Cependant, Jésus ne dit pas qu'ils étaient unis ou devenu une seule chair. Au contraire, il dit ils ont commis adultère. Donc, ce n'est pas... La sexualité partagée ne rend pas deux personnes une seule chair. C'est complètement erroné. C'est complètement erroné. C'est malheureusement souvent la base de certaines décisions dans l'Église. Mais c'est complètement erroné. Si véritablement... Euh, L'acte sexuel physique rend un couple une seule chair, alors au moment où cet acte prend place, l'homme et la femme deviendraient une seule chair. Et cela est honorable. Pourtant, le bon sens nous enseigne que ce n'est pas ça. Regardez, dans 1 Corinthiens 6,16, Paul va dire aux Corinthiens Celui qui est uni à une prostituée en un seul corps est un seul corps, car les deux seront un. En fait, le, la mauvaise compréhension de ce verset, c'est uni. On n'a pas compris ce que voulait dire uni. Ça vient de kolao, ko qui signifie coller ou encore cimenter ensemble. Il y a un autre mot qui euh, grec proskoalo, Pardon, prosko lao qui veut dire adhérer, s'attacher, rester fidèle, même racine. Ils seront unis, il sera joint à sa femme et les deux seront une seule chair. Ephésiens 5, 31. Que nous dit ce verset de 1 Corinthiens 16 On pense à la prostituée euh, moderne, c'est-à-dire euh, qui soulage des besoins intempestifs de ces messieurs. Pas ça dont il est parlé dans la Bible, là, à cet endroit-là fait référence à la prostitution sacrée qui existait à l'époque et qui était très fréquente et un homme pouvait effectivement rencontrer une femme dans le cadre de la prostitution sacrée une femme donc qui était finalement prêtresse d'idole et désirer vouloir l'épouser et en l'épousant il devient un parce que dieu va les rendre un ils seront une seule chair est ce que cette cette femme qui a eu l'habitude de la prostitution par la force des choses et une prostitution sacrée qui n'est pas une prostitution telle que nous la connaissons maintenant et eh bien cette femme est-ce qu'elle peut retourner à sa prostitution C'est pas possible parce qu'elle est unie à cet homme ils ne sont plus deux mais une seule chair c'est bien établi que si un homme est marié ou bien attaché à sa femme, et qu'ensuite il découvre qu'elle est prostituée, bah, elle est et reste encore et toujours sa femme. C'est une seule chair à cause de leur serment. Ça, c'est pour, euh, comment dire, expliquer, expliquer ce que certains euh, expliquent de travers. Donc la sexualité n'établit pas le mariage.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 Et puis quand Sheila sera grand, bah il sera ton mari. Parce que ça, ça c'était la loi du Lévira. Et puis, euh, ben bah voilà. Judas avait, avait dit ça en espérant que il n'entendrait plus trop parler de Tamar. Et qu'il n'aurait pas besoin de lui donner son fils, Sheila.